Yo la mif, bon alors je vous parle, ça fait même pas 48 heures que X est mort, qu'il y a déjà euh, des milliers, des milliers de vidéos euh, là-dessus. Alors il y a des gens d'un côté qui vont faire des théories, il y a des gens qui vont profiter de ça, qui vont juste faire des vidéos comme ça pour euh, des vidéos réactions à sa mort. Ça aussi je trouve ça complètement con, mais bon. Euh, bref, je sais pas si je vais la laisser longtemps parce que déjà ben, ça n'a rien à faire sur la chaîne longtemps. Je vais pas la laisser même si je sais pas, même si elle explose, admettons, je sais pas. Même si je fais un bad buzz, je m'en bats les couilles, je vais la laisser parce que. Euh, faut que je m'exprime là-dessus. Euh, je fais ça sur Twitter depuis, <rire> depuis lundi soir. Et euh, on sait pas avec mes tweets de 200 caractères là que, que ça va changer grand chose. Bref, ce que je voulais dire, c'est que en 48 heures, il s'est passé beaucoup trop de choses. Il y a eu trop d'informations et surtout trop de rumeurs. Alors déjà que nous on est en France, qu'on reçoit les informations. Euh... Qu'on qu qu en comprend la moitié clairement, on va pas se le, on pas se le cacher Que euh, les commence commence à faire tourner des vidéos de 2017, de 2016 Et qu'ils disent ouais c'est maintenant, il avait prévu tout ça Bref, euh, je pense que je vais faire un petit point déjà sur, sur ce qui a été dit euh, Et ce que, sur ce qui est dit maintenant Donc déjà on a eu de lundi à mardi l'accusation, même je crois encore aujourd'hui euh, Le fait que Soldier Kids soit euh, accusé de tout ça Voilà. Donc Soldier Kids c'est, je sais pas, un rappeur Clairement moi je, je le connaissais pas du tout euh, Askip euh, Il avait 300 Non qu'est-ce que je dis 30 000 followers Sur, euh, sur Instagram euh, Avant l'histoire tout ça Il a commencé à poster des photos Bon ça tout le monde l'a vu J'ai pas besoin de faire un récapitulatif Parce que euh, bah, Tout le monde l'a vu C'est bon vas-y je suis pas là pour faire traîner la vidéo donc euh, voilà ce mec a pris plus de 300 000 abonnés en, en l'espace de, de, de, de, de deux jours même pas euh, C'est un truc de malade les gens ils sont venus le lyncher comme un porc euh, Hier là j'ai vu le mec il avait carrément sorti un son sur euh, sur la chaîne World Star Hip Hop la machin euh, C'est euh, un truc de malade le mec s'est fait lyncher Il y a je sais pas il y a vas-y alors je vous parle il y a combien Ouais alors je vous parle genre il y a 452 000 vues et 75 000 dislikes C'est un truc de malade genre il a été un petit peu con de balancer ça comme ça pendant, pendant ce bordel là Mais euh, enfin bon voilà bref Donc ce mec là il a été accusé Puis après il y a des vidéos qui, qui, qui ont tourné en de Ouais il avait un tatouage sur la gueule Ouais euh, le short la machine il est noir puis il est rouge euh, pff, Ok donc déjà en même pas l'espace de 10 heures C'est plus un mec qui l'a tué c'est une simulation ok Après franchement euh, entre nous les théories avec euh, Soldier Kid là Ça avait l'air hyper réaliste Franchement c'est des bonnes théories mais bon, il a, il a, le mec il a pris un sale bad buzz sur, sur la gueule Mais du coup maintenant voilà c'est fake Parce que les vidéos sont truquées Il euh, n'y a pas de sang, le mec il a short noir Puis rouge, bon déjà je pense que L'histoire du short noir c'est tout simplement une sorte d'ombre Mais bon euh, voilà, ça euh, j ça Voilà j'ai ça comme ça Après ils disent que ouais euh, pff... Tout le monde est dans le coup, genre les flics, losto tout ça, tout le, monde, vraiment, tout le monde est dans le coup, ceux qui ont filmé tout ça. Mais je sais pas, à mon avis, ça serait fake avec tout le monde qui avait à un moment donné là, parce que c'est hyper vite arrivé. Euh, tous, ceux qui, tous ceux qui se sont mis à, à filmer, tout ça. Je sais pas, le réflexe que j'aurais eu sur place, c'est de toucher le corps, je sais pas, tu vois, le bouger, voir si vraiment ça... Enfin, je sais pas, le réflexe, c'est de, de toucher son pouls. Alors justement, par rapport à son pouls, il y en a qui vont dire... Que euh, ouais, c'est une promo pour l'album aussi. Alors maintenant, c'est plus un meurtre, c'est plus un montage, c'est carrément un montage plus une promo pour l'album. Les gars, franchement, je pense pas que euh, le mec le aurait simulé une mort. Ex, euh, il est écouté par des millions et des millions de personnes. Est-ce que vraiment il aurait simulé sa mort pour un album Putain, il en a rien à branler d'un album, les gars. Ex, il a, il a tout explosé avec l'album Seventeen. Euh, je sais pas si on dit ça, mais vas-y, je m'en bats les couilles. Il a tout explosé avec celui-ci et l'album euh, Interrogation. Là, je sais pas comment on le dit non plus, mais c'est pas grave. Parce on n'est pas là pour, euh, pour parler de ça Voilà Et par rapport à son album No Pulse Imaginons que ça a été Que ça a été euh... Après voilà je dis pas que c'est faux non plus Tu vois nous Moi franchement cette histoire ça me dépasse Tu vois genre euh, J'essaie je, je, de comprendre euh, On essaie tous de comprendre On reçoit des informations mais voilà, au final, euh, au final, on a compris la moitié et, euh, et on change, on change, on est censé en train de, de, de changer les rumeurs. Du coup, au final, on se retrouve avec des trucs, what the fuck. Voilà, vraiment, est-ce qu'il aurait fait pleurer ses frères de rap, tout ça il y, a, il y a Skimas qui a fait un live, il était un pleurs de malade. Il y a, a Stixan, il y a tout le monde qui s'est exprimé. Cole Bennett, euh, bon, ça c'était un post. Il y a eu euh, Lil Xan, euh, Pump, Purp. Il y a, il y a eu, les gars, il y, a, il y a eu tout le monde. Est-ce que vraiment il aurait pris ce risque-là après, il y a l'hypothèse de. Euh, D'avoir fait ça. Enfin, moi, je pense que ça en tout cas. Imaginons, imaginons c'est fait exprès. Imaginons qu'il y a une couille, que les théories sur quoi c'est faux, c'est vrai. Franchement, s'il revient, enfin, s'il a fait ça juste pour pouvoir promouvoir un album, c'est vraiment idiot. Il, y a, il, a, il a tout à perdre, vraiment, il a tout à perdre. Il aura déçu son public. Alors peut-être qu'il y en a qui vont se dire Bah les couilles, en fait, il est vivant. Donc, euh, vas-y, tant mieux, c'est le, le principal. Mais les gars, imaginez le bad buzz que ça va lui faire. Ex, il a vécu. Des millions de... Euh, ouais, non, j'abuse. Il a vécu euh, des dizaines de bad buzz. Euh, Est-ce que vraiment... En plus, en plus, il s'était calmé. Il, le mec, il avait vraiment travaillé sur soi-même. Est-ce que vraiment le type, il aurait sorti euh, une idée comme ça Là, il va, il va se dire, allez, c'est bon, ma cote, elle est bien, là, on va, on va encore la niquer. Non, les gars, vraiment, en plus, il a fait plus ses Voilà, comme je l'ai dit, il y a des mecs qui étaient hyper accrochés à ce type. Imaginez l'état où ils ne ils pourront jamais le pardonner si c'est faux. Tu vois Mais enfin, bon, bref. Et après, t'as ceux qui disent... Euh, ça, bon, ça, on a eu la même avec Lil pips ça, c'est tout, c'est tous les connards. Voilà, ce qui me dérange, c'est ceux qui disent aussi « Pourquoi vous l'écoutez après sa mort ?» Mais mec, en même temps, dans la soirée, il y a eu 3, je sais combien, 3,31 millions de tweets sur, sur X, c'était un truc de malade. Le mec, il était en TT, il y a, a toutes les tendances de partout, ça parle de ça, les stories Instagram, ça parlait de ça... Obligé y a des gens qui le connaissaient pas, tu vois, ceux qui écoutent pas trop du rap ou même pas trop du rap. Parce que même si tu pas trop du rap tu connais X, tu vois. Et puis merde, on n'est pas là pour faire euh, un, un concours en mode ouais, moi je l'écoutais avant sa mort, euh, les gars. Non, moi je pensais ça aussi au début, tu vois, par rapport à les Pip et tout, ça commençait à me saouler que le mec il soit hyper exposé. D'ailleurs, je crois que l'avait dit sur Twitter, le mec il était hyper exposé après sa mort, tout ça. Mais au final, les gars, les, les artistes ou même, regardez, même les philosophes, ils sont étudiés, écoutés après leur mort, les gars. Et, et c'est normal, les mecs ils. Ils sont connus après, et puis voilà, ils, leur, leur musique ne meurt pas les gars, la musique ça meurt pas les gars, ce que vous comprenez pas c'est que la musique meurt pas, regarde même nous, en France on écoute des artistes qui sont morts encore, voilà je pense qu'on ne peut pas leur reprocher de l'écouter après sa mort, parce que, évidemment la mort c'est ce qu'il y a de plus, euh... vas-y je vais dire ça comme ça, mais c'est ce qu'il y a de plus, euh... pour une promo la mort c'est le, vas-y ça fait, ça fait c'est hyper malsain ce que je dis, mais pour, pour vraiment, pour une promo, pour promouvoir un son ou tout ça, euh, un artiste au court, la mort c'est quelque chose qui, qui marche le mieux Tout le monde en parle Tout le monde est choqué C'est normal Alors vraiment Ceux qui font des réactions tout ça Des vidéos réactions là dessus Ceux qui réagissent à sa mort Les gars vous voulez qu'on réagisse comment à la mort d'un type Sans déconner les gars Surtout ex C'est pas, pas quelqu'un qui a rien foutu à la musique C'est pas quelqu'un qui, qui Voilà le mec vraiment il a, il a contribué de ça, Il en a inspiré plein tu vois J'en connais plein de français qui sont inspirés sur lui Genre euh, les mecs ils ont, ils ont Bien sûr tout le monde pète un cas Bien sûr les gars vous voulez réagir comment Vous voulez rigoler de sa mort ou quoi Bref Donc voilà Fin la vidéo des pro Accusation sur l'air kid Ok Maintenant ça passe euh, un fake Maintenant ça passe un promo Sachant que bon La bombe s'appelle euh, No pulse euh, Donc voilà les gens, les gens ils font un lien Tout ça et tout Le tatouage sur la tête Ouais mais aussi les gars N'oubliez pas Genre euh, Je sais pas L'effet du soleil Et puis Je crois qu'en plus sur le téléphone Parce que moi ça m'est arrivé de, de le trouver comme ça Genre euh, Avec le tel On peut Il y a un effet Je sais plus comment ça s'appelle Bref il y a un effet qui euh genre, je sais pas, la peau, elle est toute lisse, elle est... Tout... Enfin, c'est tout bizarre, quoi. Mais bref, ça, ça a l'air d'être le même un petit peu sur la vidéo. Pfff, après, voilà, les gars, franchement, il faut arrêter de penser à ça, les gars. Si... Les gars, à ils... chaque fois qu'un artiste meurt, les gens, ils cherchent des excuses, ils cherchent des théories. Mais les gars, laissez-les, en fait. Laissez-les toutes. Qui, qui voulez-vous En plus, là, je viens de voir que, justement, là, je tourne la vidéo en impro, voilà, t'as vu. Genre, je viens de voir, il y a même pas 10 minutes, je viens de voir un truc, justement, qui disait que les managers, ils avaient... Euh... Ils avaient partagé Ils avaient partagé euh, Sa mort tout ça Bon allez imaginons que c'est ça Que soit un commenter ça Mais les gars Les gars Vous voulez que ce soit qui Vous voulez que ce soit Trump qui annonce sa mort ou quoi Enfin bon bref euh, Fin de la vidéo euh, bon, nous on se retrouve De toute façon en, en juillet là euh, Je m'en bats les couilles La vidéo si je vois Qu'elle commence à prendre Trop d'ampleur Même les commentaires Si je vois que c'est des commentaires hein. Les gars je, je sais même pas Si je vais mettre les commentaires Enfin bon bref Je, je m'en fous là Vas-y Faut que, que j'aille réviser là Vas-y les gars On se capte bientôt Et puis, euh, et puis écoutez Et vraiment, streamer le à balle, c'était un putain d'artiste quand on y pense, et euh... et bref, voilà, allez, ciao